Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la communauté Fiction Interactive. Nous sommes des créateurs et joueurs de ces jeux d'aventure textuelle que l'on appelle depuis les dernières années Fiction Interactive, justement. Il n'y a pas de description courte de ce que sont les jeux vidéo de ce type, mais disons que l'aspect textuel y est important, ainsi que la possibilité que le joueur puisse faire ses propres choix. Les créateurs de contenu sont souvent des grands amateurs de livres dont vous êtes le héros. Comme vitrine des activités de la communauté, vous pouvez vous rendre sur le site web fiction-interactive.fr Sur le site sont recensées plusieurs solutions pour aider les créateurs qui aimeraient faire leur propre jeu vidéo de type fiction interactive Twine bien sûr mais également Ink, MoiKi, etc. Nombreux sont les éditeurs qui permettent de créer facilement les jeux même sans être de développeurs chevronnés. De plus vous pouvez également retrouver la communauté sur Discord sur le forum de, de la communauté et les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Tous les ans, depuis 2005, est organisé un concours de création de jeux de fiction interactive. C'est l'occasion de célébrer et d'encourager les personnes à réaliser leurs propres jeux. En 2023, pour sa 16e édition, le concours se déroule sur Itch.io. Deux thèmes optionnels ont été retenus pour cette année, Trahison et Archives. L'usage des thèmes dans les jeux soumis n'est nullement obligatoire. Il permet simplement de participer dans la catégorie « Meilleur usage du thème ». Plusieurs prix sont prévus dans la compétition, remis par le jury. Le prix d'excellence littéraire, qui récompensera la plus jolie prose, le plus beau rythme, tout ce qui fait qu'un qu texte semble beau au lecteur. Le prix d'excellence technique, qui représente la maîtrise et la virtuosité technique de l'auteur. Le prix d'excellence en design narratif, qui est un nouveau prix pour récompenser les nouvelles formes d'interaction narrative le meilleur usage du thème et enfin le grand prix, le meilleur jeu qui représente euh, le meilleur jeu et qui est la plus haute distinction décernée par la communauté et qui attribue donc euh, les lots. Plusieurs prix sont à gagner le jeu How to Say Goodbye le jeu A Story and I time un exemplaire papier Dink The Official User Guide une boîte du jeu de société Tanuki Market une boîte de société Human Punishment, un exemplaire papier du jeu de rôle Cité Abîmée, et enfin une boîte de puzzle 1000 pièces, le Labyrinthe Mystique. Pour plus de détails, allez voir notre article présentant les prix. Cette année, il y a 25 jeux en compétition. Pour vous les présenter, nous répartirons ces 25 jeux en deux vidéos, qui sont selon leurs grandes catégorie. Donc premièrement, il y a les interactions à aliens, qui sont l'objet de cette première vidéo, qui porteront sur 8 jeux. Les jeux à lien sont ce qu'on appelle des jeux à choix. Chaque choix est un paragraphe et le joueur clique et change de paragraphe à la manière des livres où vous êtes le héros. La deuxième catégorie, c'est les jeux d'interaction à commande textuelle. Le joueur interagit en tapant ce qui lui passe par la tête ou en suivant des commandes. Un focus particulier dans ces jeux-là est réalisé sur l'usage des mots. Et enfin, la troisième catégorie nommée les inclassables qui euh, représente des jeux qui ont des interactions variées ou qui ne correspondent pas à la première définition euh, « lien » ou « commande textuelle ». En tout cas, nous comptons sur vous pour être notre jury, et le lien vers le sondage est dans la description et vous permet d'évaluer les 25 jeux selon les différentes catégories. Sans plus attendre, nous allons commencer par les 8 jeux d'interaction à lien que nous vous présentons dans cette vidéo. Donc c'est des jeux à lien ou à choix qui font naviguer le lecteur de choix en choix, euh, qui mènent vers de nouveaux paragraphes et qui, une nouvelle fois, vous lancent le choix entre plusieurs options. Ces jeux laissent souvent place à une narration prononcée et à des mécaniques de jeu plus faciles plus accessibles, le but étant d'installer une ambiance et un rythme. Le premier jeu s'appelle Retour vers l'extérieur de No Game Without Stake. Dans ce jeu, vous incarnez un réfugié abrité dans un bunker, vous allez devoir administrer votre base, explorer ses dédales et gérer les émotions de vos personnages. Pour cela, il est prévu un certain nombre d'énigmes, des systèmes à code, avec des phrases de jeu qui se rapprochent parfois du parseur. Le reste du temps, il s'agit d'explorer une base de données ou de visiter des lieux avec un système de choix cliquable, le tout dans une ambiance anxiogène. Archives et trahison de doublure stylo. Ce jeu est une lettre d'amour au jeu de cartes Magic the Gathering. On y incarne une bibliothécaire lors de son premier jour au sein de mystérieuses archives. Autour de celle ci gravitent étranges individus. Les personnages, les choix et l'ambiance qui en découlent sont des références directes à des cartes du jeu de Wizard of the Coast. Le doublure stylo nous invite à nous immerger dans la narration qui se cache derrière nos parties magiques. La mort venue des archives, épisode 1 de Lily Bagage. Dans ce jeu, vous incarnez un jeune archiviste qui a pour mission d'autoriser ou non la consultation de sorts. Nombreux sont les personnages hauts en couleur à venir rôder dans la bibliothèque, charge à vous de vérifier leur niveau d'accès. Ces mécaniques ne sont pas sans rappeler l'excellent. « Papers, please ».« Quel roi êtes-vous » de Léo Prelin. Dans ce jeu vous incarnez un roi. Le récit commence alors que votre château est sur le point d'être pris par le baron noir. Vos forces militaires sont alors étrangement diminuées. Un aide de trahison rôde dans votre cour. Vous devez alors faire des choix pour trouver qui a trahi et empêcher le baron noir de devenir le nouveau roi. « Entre deux » de Atosi. Dans ce jeu vous incarnez le fantôme d'un jeune homme mort prématurément. Alors qu'une fête post-enterrement commence, vous apparaissez à l'un de vos amis. Il est l'heure d'utiliser votre nouveau statut d'esprit pour observer les discussions de vos copains et leurs petits secrets. Avec vos choix, vous pourrez tenter d'explorer les différentes interactions de vos amis, hanter des objets pour leur jouer des tours et surtout utiliser vos pouvoirs d'outre-tombe pour influencer leur dialogue. La Vénus de Capri de Gavroche Games. Dans ce jeu, vous incarnez une androïde envoyée un cambrioler un musée pour un groupe altermondialiste. Très rapidement, la situation va s'envenimer et le plan partir en cacahuète. Avec un système de choix cliquable simple, on alterne entre phases de discussion et d'exploration entre les expositions du musée. La Bibliothèque Monde de Dimurge 55 Dans ce jeu on incarne un archiviste explorant la vie de bibliothèque avec son apprenti, dans le but de couper le mystérieux mal qu'est l'oubli. La plupart des choix permettent de se positionner sur la relation qu'entretient notre personnage avec son apprenti et ce qu'il compte lui transmettre. Les choix sont aussi l'occasion d'entendre plus sur l'univers. Apwakia de Paestours. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage du genre de votre choix, qui après l'assassinat de votre père par sa propre famille, part en exil. Le récit est séparé entre deux chapitres au but distinct. Si le premier laisse place à l'aventure durant votre fuite, le second se concentre sur la survie au sein de votre nouvelle colonie. Le jeu, grâce à de la génération procédurale et une personnalisation de votre personnage, promet une bonne variété de récits possibles. Les saisons de Pipa de Hégémonos. Cette aventure textuelle en twine, joliment illustrée, propose d'incarner une petite fille vivant dans un monde médiéval matiné de fantastique. Au cours de trois saisons, vous découvrirez cet univers fait de ruines, de rouilles, de chitines et d'eau croupie à travers la vie quotidienne et les légendes racontées au coin du feu. Alice de Sab. Alice est un jeu de twine assez court, inspiré par L'épouvanteur de Joseph Delonay. Vous incarnez une jeune sorcière chasseuse de monstres confirmés, confrontée à des choix moraux. Vous pouvez rejeter la sorcellerie ou augmenter votre pouvoir. La harpe du dieu rouge de Cohen. Ce jeu en lien hypertexte vous propose d'incarner un jeune aventurier souhaitant découvrir le monde et qui se retrouve par erreur accusé de meurtre. Vous devez mener l'enquête pour déjouer le piège du de destin. Le survol de certains mots permet d'accéder à des descriptions détaillées et à des choix cachés. Mini-golf et trahison de Xapuyo. Il y a un traître parmi les traîtres qui n'est pas vraiment un traître. C'est du moins ce qu'affirme la personne qui vous engage pour mener l'enquête dans Minigolf et Trahison. Un visual novel loufoque où il vous faudra démasquer le traître qui n'en est pas vraiment un. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tous ces jeux sont disponibles sur le site itch.io. Rejoignez-nous sur notre Discord et notre forum pour discuter. Les liens sont dans la description. Nous comptons sur vous pour être notre jury. Pour cela, il suffit de se connecter au formulaire présent sur la page Itch du concours. Les jeux suivants seront présentés dans la prochaine vidéo. La première partie sera consacrée aux jeux à interaction textuelle et la seconde sera sur les jeux dits inclassables. A très bientôt